Travailler dans la recherche ou dans l'industrie Comme moi, beaucoup d'élèves ingénieurs se posent la question. C'est précisément ce qui m'a conduit à faire mon stage international à l'Université Polytechnique de Hong Kong, l'une des meilleures universités au monde. L'Université Polytechnique de Hong Kong est le lieu idéal pour découvrir le monde de la recherche. Elle compte une vingtaine de départements groupant plus de 200 chercheurs on y développe des technologies toujours plus innovantes les unes que les autres. Durant ce stage, j'ai moi-même participé à un projet très prometteur. Au sein du département aéronautique, j'ai contribué au développement d'une nouvelle méthode de mesure de température, plus rapide et plus précise que les technologies classiques. Cette innovation permettra à terme d'améliorer la régulation des systèmes embarqués des avions et finalement de rendre le transport aérien plus sûr. Au cours de mon projet, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs, des post-doctorants et d'autres stagiaires venus du monde entier. J'ai pu ainsi découvrir toute la richesse du monde de la recherche. Finalement, ce stage a été une expérience vraiment enrichissante qui, j'en suis sûr, me sera bénéfique tout au long de ma carrière.